Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, lancement d'un nouveau concours, d'un nouveau challenge sur Halo.fr. A chaque début de mois, l'équipe événementielle de Halo.fr va vous proposer différents défis. Le gagnant de chaque défi gagnera des points. A la fin de l'année, sûrement à la période de Noël, le top de ce classement se verra recevoir des lots ou des cartes cadeaux Microsoft vous permettant pourquoi pas de débloquer des battle pass. Chaque mois, un tableau sera tenu avec les scores de chaque challenger. Plus vous participez au défi, plus vous gagnerez de points. Plus vous gagnerez de défis, plus vous gagnerez de points. A chaque début de mois, une vidéo comme celle-ci vous sera proposée avec les nouveaux défis à réaliser dans le mois. Le plus souvent, il s'agira d'un concours de scoring. Il faudra donc que vous nous envoyez un screen de votre score à l'adresse alofrchallenge.gmail.com toute participation vaudra 1 point au tableau des challengers, le gagnant du défi gagnera 3 points au tableau des challengers. Il y aura à chaque mois au moins 2 défis à réaliser, il n'y aura aucune obligation de participer aux 2 ou à tous les défis à chaque mois. Les défis se dérouleront sur Halo Infinite, mais aussi sur la Master Chief Collection. Il faudra que vous fassiez le meilleur score sur tel mode ou tel mode de jeu selon les mois pour espérer remporter la victoire. Mais ce challenge est là pour tous les joueurs, de nombreux défis créatifs seront aussi proposés et de nouvelles formes de challenge pourront arriver avec le temps et l'apparition des différents modes de jeu sur Halo Infinite. Tous les mois, le tableau des scores des challengers avec les points des joueurs sera mis à jour. Tout le monde a ses chances. Et malgré qu'il y ait des récompenses à la fin de l'année, c'est avant tout un concours organisé dans le fun et la passion autour de Halo. Je suis certain qu'il vous tarde de connaître les premiers défis de ce mois de janvier 2022. Pour l'inauguration, c'est trois défis qui vous seront proposés. Défi 1, le meilleur sniper. L'équipe événementielle vous invite à réaliser le meilleur score en mode académie sur Halo Infinite avec le sniper en difficulté 3. Prenez un screen de votre tableau de score final et envoyez-le à alofrchallenge.gmail.com en indiquant défi 1 et votre GT en objet du mail. Vous pouvez envoyer autant de screens de résultats que vous désirez dans le mois. Seul le score le plus haut sera pris en compte. Le meilleur tireur gagnera 3 points au tableau des challengers. Chaque personne qui participera gagnera un point. Défi 2, speedrun sur la mission le Halo quel que soit votre niveau de difficulté, faites le meilleur score sur la mission Halo de Halo CE présente dans la Master Chief Collection. N'oubliez pas d'activer le temps avant de lancer la partie et prenez votre score en screen à la fin de la mission. Envoyez ensuite votre résultat à l'adresse gmail.com en indiquant Défi 2, votre GT en objet du mail. Défi 3, Créez un même Halo. En utilisant l'image du grenier proposée en description, créez un même Halo. Le gagnant sera choisi par un vote de l'équipe événementielle et remportera les trois points destinés au vainqueur du défi. Toute participation vaudra elle aussi un point. Envoyez votre mail à l'adresse alofrchallenge.gmail.com en indiquant défi 3, votre GT en objet du mail. Nous espérons que ces quelques défis vous amuseront, tous les gagnants seront annoncés en début de mois prochain et nous assisterons à un premier classement du tableau des scores des challengers. Cette même vidéo vous proposera les nouveaux défis à réaliser pour le mois de février 2022, vous avez donc jusqu'au 31 janvier 23h59 pour envoyer vos participations pour chaque défi à l'adresse alofrchallenge@gmail.com en indiquant en objet de quel défi il s'agit et votre GT. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de cette vidéo ou à m'envoyer directement un message sur Discord à hfrkino. On se retrouve très vite, bon jeu à tous, Vive l'eau